Minecraft a 10 ans, ce que vous voyez là, ce n'est pas la première version de Minecraft, comme on pourrait penser euh, naïvement, c'est le remake qui a été fait, le remake MC classique. Et du coup, bah, euh, comme j'ai pas pu faire de vidéo spéciale pour les 10 ans, j'aimerais donner mon avis sur la grande question que vous avez sans doute dû entendre ou voir sur l'internet, est-ce que Minecraft est mort Du coup, on va utiliser le plan classique du oui mais non. Alors, euh... en fait, ce qui s'est passé, c'est que la communauté, elle s'est éclatée. La communauté Minecraft, elle s'est séparée en plusieurs communautés. Euh... des communautés build, les communautés euh, mode ce genre de communautés. Ce qui fait que la plupart d'entre elles sont mortes. Par exemple, si on prend l'exemple d'Escalicube, Minecraft est mort pour en tout cas l'auteur du serveur et euh, quand le serveur est mort, gloire euh, au cube, cette communauté là s'est effondrée. C'est comme ça, cette, donc cette communauté Minecraft. Voilà, mais après il y a des communautés comme par exemple les communautés PVP qui, elles malgré tout, elles arrivent à survivre parce que euh, elles sont en quelque sorte figées avant la mécanique de combat. Euh, avant les nouvelles mécaniques de combat avec des plugins ou juste en restant à 1.8. Et parce que oui, quand on est à 1.8 et que c'est le, les mécaniques de combat qui nous intéressent, le PVP, on n'en a rien à faire, quoi, clairement. En fait, ce qui se passe, c'est que sur euh, YouTube, Minecraft est mort. Et même les YouTubers qui font de leur mieux, à chaque fois ben bah, du coup ils veulent pas l'admettre vous regardez souvent les youtubeurs que ça ne marche plus qui sont en train de couler ils disent oh c'est la faute de youtube, de l'algorithme, de... ils accusent tout le temps quelqu'un alors que moi je sais que comme mes vidéos sont basées principalement sur minecraft je ne décollerai jamais mais c'est pas grave je fais ce que j'aime bien faire dans une communauté morte mais bon ça fait cinq ans que j'y tiens que je fais comme ça et en soi, minecraft en lui-même même s'il effondrait il restera quand même dans nos cœurs plus de 10 ans car déjà c'est des mêmes aujourd'hui et euh, certainement que euh, je ne jouerai pas aux nouvelles versions parce que je ne les aime pas d'abord mais parce qu'elles sont trop différentes et ça vous le remarquez bien avec beaucoup de youtubeurs qui du coup n'ont jamais joué à la 1.14 quand ils commencent à jouer à la 1.14 vous les voyez qui sont mal à l'aise qui n'y arrivent pas, qui ne comprennent pas, qui trouvent ça immonde. Et au final, je pense que les, les design de Minecraft, c'est euh, un objet publicitaire que le jeu aurait pu utiliser pour essayer de se reconstruire une communauté qu'ils n'ont pas utilisée, Et que c'est dommage. Mais que euh, y avait un en gros, il y avait un renouvellement autour du jeu, des communautés, des joueurs qui partaient, qui revenaient, et j'ai l'impression qu'il se fait de plus en plus difficilement. Donc je pense pas qu'il tiendra 10 ans de plus en réalité. Mais bon, pour l'instant, euh, il n'est pas mort dans nos cœurs, c'est ce qui compte. Voilà, j'espère que je pourrai faire une vraie vidéo bientôt, parce que là, il y en a un peu marre des vidéos pourries.